Alors, cette conférence, elle a pour objectif d'être euh, informative hein, parce que ce qu'on va vous dire aujourd'hui peut changer demain. Euh, on, est, on le voit aujourd'hui, puis Nathalie va, va rentrer plus en détail. On voit qu'il y a énormément d'ajustements des lois, des normes par rapport à ce que l'on vit au niveau de la, la pandémie, puis aussi par rapport aux impacts euh, suite à la pandémie. C'est-à-dire que on attend un taux de chômage qui va être supérieur après euh, cette période là Donc, est-ce que le nombre de visas sera toujours aussi nombreux Est-ce que euh, les, les possibilités d'immigrer euh, aussi facilement dans certains cas seront toujours pareilles Ça, il y a plein de choses qui vont, qui vont être amenées à, à changer avec le temps. Donc, notre objectif n'est pas de vous dire que ce qu'on va vous dire aujourd'hui est une vérité vraie et que ça va rester cantonné comme ça pendant des, des semaines et des mois. Tout est, tout est variable. Euh, c'est pour ça que nous, chez Patrimoine RH, on travaille avec des, des experts et dont don Nathalie en fait partie euh, en immigration, parce que c'est un job à temps plein de comprendre, de voir les, les évolutions des documents, des formalités des, et des processus. Donc, ça, ça demande énormément de temps par rapport à tout ça. Euh, on va, euh, je vais commencer tout de suite par rentrer un peu dans le vif du sujet avant de passer la parole à Mathilde. Euh, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui les entreprises euh, québécoises recrutent à l'international. On, on fait face depuis plusieurs années à une vraie pénurie de main-d'œuvre euh, sur l'ensemble de, de la province du, du Québec. Alors c'est sûr que c'est aussi vrai dans le Canada, mais aujourd'hui l'objectif n'est pas de, de parler du Canada parce qu'on n'aurait pas assez de temps par rapport à ça, mais on va parler du, du, de la, du Québec. Euh, énormément de, de, de besoins de, de personnel euh, dans plein de métiers, plein de secteurs différents. Euh, je fais un peu abstraction de ce que l'on vit actuellement parce que euh, l'après-crise, on, on est peu nombreux à savoir ce qui va se produire après. Est-ce que l'économie va repartir tout de suite Est-ce que ça va prendre du temps Est-ce qu'il y a des métiers où on va se retrouver avec beaucoup trop de gens et il va falloir que les gens changent de carrière Ça, on n'en sait rien. Donc, euh, Aujourd'hui, on va, on va quand même parler de ce que l'on maîtrise, ce que l'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, euh, une vraie pénurie de main-d'œuvre sur l'ensemble de la province du Québec. Souvent, les gens ont plutôt tendance à penser que la pénurie de manœuvre est plus forte dans les grandes villes comme Montréal euh, ou Québec. Et en fait, euh, ce n'est pas, pas la vérité. Euh, je veux dire, euh, souvent, les, les des régions comme Montréal, bah, il y a des taux de chômage euh, plus fort. Et souvent, le taux de chômage pour les immigrants est encore un peu plus fort que dans d'autres régions. Donc, euh, quand on a un projet d'immigrer de, de, dans un pays, bah, euh, c'est peut-être aussi d'aller là où c'est un peu plus facile, des fois en région. Alors Quand on parle en région, ça peut être des, des villes un peu plus petites que Montréal, euh, mais ça peut être aussi des, des villages, hein, ça, peut être, ça peut être un peu partout dans, dans, dans la province et ça amène plus d'opportunités. Hein. Pourquoi je partage ça Parce que souvent, je, on a des gens qu'on accompagne et qui nous disent bah « Moi, je voulais absolument travailler à Montréal ou à Québec. » Mais des fois, c'est un peu plus complexe selon les métiers euh, qu'occupent les gens. Euh, Aujourd'hui, euh, le Québec a ce qu'on appelle des, des, des listes de métiers reconnus comme prioritaires. Avant, c'était une liste qui existait sur l'ensemble de la province, qui sortait, Mélane, comme en Nathalie, nous en parlera tout à l'heure, qui sortait une fois par an et qui représentait une même liste pour toutes les, les régions du Québec. Euh, depuis deux ans maintenant, on a des listes qui sortent par région. Et donc, chaque région a sa liste de métiers pénuriques. Donc, vous pouvez être reconnu comme ben, votre métier peut être reconnu comme pénurie dans une région et pas dans une autre. Donc ça, c'est important aussi de, de, de, de comprendre ça, parce que des fois, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il y a plus d'emplois dans tel secteur à Montréal, puis il y en a un peu moins dans d'autres régions et vice-versa, tout simplement parce que euh, les listes ne sont pas les mêmes et elles changent chaque année. Euh, vous allez voir à quoi servent ces listes-là, comment ça peut vous aider ou aider les entreprises qui, qui recherchent vos, vos compétences à, à vous faire venir. Euh, la plupart des gens qui arrivent au Québec arrivent euh, en immigration. Ils arrivent avec deux types de statuts. Ils arrivent avec soit le statut de la résidence permanente, donc ça veut dire que les gens ont fait leur propre démarche. Mais ça, ça prend énormément de temps. Je ne sais pas si certains qui, sont, qui, qui nous écoutent aujourd'hui ont ce genre de, de démarche, mais ça prend énormément de temps. Entre deux quatre 4 ans et dans selon même certains pays, ça peut être encore plus long. Donc, euh, c'est une démarche qui est longue où il y a ce qu'on appelle le recrutement et donc l'immigration temporaire. Alors, souvent temporaire, ça fait un peu peur parce qu'on on associe ça à des contrats temporaires, hein, comme on peut trouver en France, hein, le, les agences de placement temporaires. Euh, là, on parle de, contrat temporaire, enfin de, de, de visa temporaire, c'est le temps que vous puissiez, si vous désirez rester ici, euh, régulariser votre situation et donc de, de devenir des résidents permanents. Donc, ces, ces visas-là sont entre un an à trois ans selon le métier et euh, permettre aux entreprises de recruter quelqu'un, de l'intégrer assez rapidement dans, dans, dans leurs équipes, et puis de laisser la personne faire ça, ses démarches de, de, de résidence permanente, et puis de pouvoir continuer après. Quoi. Donc, euh, sachez qu'aujourd'hui, les entreprises québécoises, avant la crise, euh, étaient très actives sur le recrutement international, euh, ce qui freine un peu, c'est que le, le, le gouvernement du Canada euh, a son œil aussi, ou donc son, son, son tampon à mettre aussi pour que les gens puissent rentrer au Québec. Et euh, ça fait partie des. des, des ben, je pense que c'est la seule province, mais ça, Nathalie, pour vous dire, c'est la seule province où en fait il y a deux types de, de tampons à avoir ou de validation il y a le fédéral et il y a le provincial pour que votre dossier soit accédé. Donc, c'est ce qui fait que des fois, les dossiers sont un peu plus longs, euh, mais euh, les entreprises ont des vrais besoins, elles sont prêtes à recruter, si ce n'est que l'administration prend un certain temps. Euh, on est dans un pays aussi où c'est une immigration choisie, il hein, faut, faut le comprendre. Donc, ça veut dire qu'on veut faire venir des gens, mais il faut que ces gens-là répondent à des besoins, euh, des besoins de, de, de, de compétences euh, pour pas avoir des gens qui se retrouvent arrivés dans un pays puis pas trouver d'emploi. Donc, il y a vraiment une, une, forte, une forte validation du besoin des entreprises versus des gens qu'on fait rentrer au, au Québec. Donc voilà, ça c'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui, les entreprises québécoises recrutent, elles ont vraiment besoin de, de, de main-d'œuvre, non seulement parce que l'économie est en croissance depuis plusieurs années, même si on peut imaginer que cette année, ça va être un peu différent, mais aussi par rapport au départ en retraite. Il y a énormément de gens qui vont partir dans les deux prochaines années euh, ça fait trois ans qu'on dit qu'on va être dans, les, dans, dans le pic des, des départs à la retraite. Et donc là, c'est que même si demain, l'économie devenait un peu plus difficile ou, les, ou que le, la croissance soit plus, plus faible, euh, malgré tout, il va y avoir des départs en retraite. Et ces départs en retraite-là, ben, il va falloir quand même les remplacer. Donc, si même il n'y avait pas plus d'emplois, il y aura moins de gens prêts à travailler. Euh, donc, on aura besoin de, de collaborateurs et de, de, de personnes au Québec pour l'avenir. La seule chose qui mais peut-être un frein à tout ça, c'est le délai qu'il va falloir. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a un besoin de, de, de, de compétences aujourd'hui, par certains processus, et puis là, Nathalie va vous en parler, ben, ça prend quand même du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on accompagne les entreprises de notre côté, il euh, ne faut pas que l'entreprise nous dise, j'en ai besoin pendant 2-3 mois, c'est impossible, ou quasiment impossible. Je ne pas dire que c'est impossible, mais c'est difficile. Par contre, euh, il faut qu'elle envisage d'avoir des besoins dans un an, dans neuf, entre 9 et 12 mois c'est quoi mes besoins de personnel dans, dans 9 ou 12 mois, ben là, on va être capable de les accompagner. Puis vous, en tant que candidat qui êtes, qu êtes prêt à immigrer, ça vous laisse le temps aussi de, de préparer vos, vos dossiers puis de, de vous faire recruter parce qu'il euh, faut déjà se faire recruter avant de pouvoir envisager, euh, faire les démarches euh, auprès de, de l'immigration. Ah, voilà, c'est ce que je veux dire par rapport au recrutement. Euh, oui, il y a des vrais besoins au Québec. Euh, je pense qu'il y a assez d'articles qui sortent là-dedans. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça va donner après la crise Il y aura toujours des besoins. Est-ce que les frontières seront un peu plus hermétiques Sûrement. Est-ce que les dossiers prendront plus de temps il y, a, il y a de grandes chances. Mais euh, faut surtout pas que les gens perdent d'espoir qu'ils puissent, puissent venir travailler ici. Il y aura des opportunités d'emploi. De, alors maintenant, je voudrais passer la parole à Mathilde. Donc Mathilde, qui est arrivée au Québec depuis bientôt deux ans et qui va nous partager un peu elle, comment, comment ça s'est passé pour toi, Mathilde, ton arrivée, ton intégration, les démarches que tu as faites. Parle-nous un peu de, de ton parcours. Ben moi, je suis déjà venue une première fois il y a huit ans avec un, un permis de stage. Donc j'avais fait un stage, j'ai fait études au Québec, où je m'étais déjà fait tout un réseau déjà sur place. Euh, et puis après en France j'ai travaillé avec les clients de la chambre de commerce donc je faisais pas mal d'échanges entre la France et le Québec. Euh, je dis ça parce que ça m'a permis d'avoir euh, déjà un réseau de contacts euh, au Québec et je voulais revenir et donc plusieurs fois j'ai demandé le, le PVT. Je l'ai pas toujours, je l'ai, je l'ai eu euh, pas de la, du premier coup. Et en fait ben, on postule sur une plateforme et c'est un tirage au sort en fait. Il faut avoir moins de 35 ans et si on est chanceux, il y a plusieurs, euh, voilà, il y a, je crois qu'il y a trois tirages par an. Et si on est chanceux, on fait partie euh, des sélectionnés. Donc, on reçoit un message de l'ambassade du Canada qui nous, nous demande de procéder à un paiement. Donc, c'est l'équivalent, je crois, de un peu plus de 250 dollars, 230, je ne sais plus. Euh, on procède au paiement et à partir de ce moment-là, on a un an pour pouvoir venir sur le territoire pour valider son, son visa. Et dès qu'on a posé les pieds sur le territoire, on a deux ans de permis de travail. Donc, on peut revenir euh, entre temps, on peut voyager, on peut sortir du territoire et revenir. Mais voilà, ça permet de travailler dans tous les secteurs d'activité euh, au Canada. En bon, gros, il, il y a des spécificités pour certains, mais la plupart, on peut travailler. Et euh, donc, voilà comment je suis arrivée euh, au Canada. OK. Euh, ouais. Le, ouais, le, le principe que toi, tu es venu avec un PVT, ça veut dire que tu n'étais pas euh, attaché à une entreprise, hein, c'est-à-dire que tu pouvais travailler dans n'importe quelle organisation. Euh, ce qui est un des avantages du PVT, même si, comme je comprends, il bah, y a les tirages au sort. Donc, ça, ça demande un peu de chance. Mais euh, arriver ici, une fois que tu as ton visa, tu peux venir ici et travailler et dans n'importe quel type d'industrie. Oui, ça, ça laisse une grande liberté. C'est vraiment une belle opportunité de pouvoir, surtout que ça a été déplacé à deux ans. Auparavant, c'était un an, donc ça dépend des pays. Mais avec la France, on a la chance d'avoir deux ans. Euh, donc ça permet de vraiment prendre le temps de trouver un poste parce qu'il faut quand même euh, comme je dis moi j'avais déjà un réseau sur place mais euh, il y a toujours euh, dans l'intégration d'un nouveau pays il faut, il faut se faire un réseau ça marche beaucoup par réseau ici euh, donc prendre le temps de, de comprendre la culture euh, comprendre les codes et je trouve que deux ans ça permet vraiment de valider si on souhaite rester par la suite ou pas donc c'est okay. une bonne opportunité mmh. um... mmh. Là, donc, toi, ça va faire combien de temps que tu es sur le territoire maintenant euh, Mais Ça va faire plus d'un an et demi, hein, un an et sept mois, je crois. Euh, ouais, ça va faire ouais, un an et sept mois. OK. Et, et donc, qu'est-ce qui se passe là Tu arrives à la fin de ta période. C'est quoi l'avenir pour toi C'est quoi les démarches Comment… Ben, ouais, comment J'arrive à la fin de ma période, sachant qu'on est dans une période un petit peu délicate parce que euh, ben, Nathalie va nous partager. On va voir les nouvelles directives par rapport à l'immigration. Enfin, tous les jours, on essaie de… De se mettre au courant. En fait, il faut que je valide un an de travail avec plus de 30 heures de, de travail, euh, 30 heures de, de travail par semaine avec le même employeur. On peut avoir plusieurs employeurs si on a coupé, cette, on a changé euh, d'employeur durant les deux ans. Mais en tout cas, il faut pouvoir valider 52 semaines de travail euh, euh, avec 30 heures travaillées et après, on envoie euh, une demande euh, une demande pour pouvoir que notre employeur valide notre offre de travail. Euh, donc voilà, je vais pouvoir envoyer un dossier euh, pour pouvoir euh, que mon employeur valide mon métier pour avoir un, premièrement un, un visa fermé. Ok, voilà. donc là, en fait, après ton PVT, c'est un visa fermé. C'est un visa fermé qui va durer combien de temps à peu près euh, mais Ça, je peux pas trop répondre encore à ça. Euh, assez... Peut-être que Nathalie, elle pourrait mieux répondre à ça. Euh, par la suite, parce que pour, même pour moi, en fait, j'en apprends tous les jours et je ne suis pas trop délicat. Mais en fait, c'est un permis qui me permettra après de faire ma demande de résidence permanente. Donc, ça va ouvrir, en fait, d'avoir euh, cette validation. Euh, ça va me permettre de créer mon dossier pour envoyer mon dossier de résidence permanente, comme des étapes à, à suivre. Va avoir euh, effectivement, comme tu dis, Mathilde tu vas avoir deux étapes. Pendant que tu vas demander ta résidence permanente. Il va falloir que tu gardes ton statut temporaire euh, valide, qu'on appelle. Alors, euh, euh, euh, c'est lorsque tu parlais de faire une offre validée, ça va dépendre de ton employeur. Si ton employeur décide de te donner, exemple, de te faire une offre euh, de, de, de, sur un contrat de travail de 24 mois, à ce moment-là, tu vas pouvoir aller chercher un permis de travail de 24 mois en attendant ta résidence permanente. D'accord. En fait, c'est en fonction de, en fait, de l'employeur. La durée de, du contrat, d'accord. Oui. oui, effectivement. Alors, puis quand vous êtes dans un quand vous êtes au Canada, puis vous êtes dans un processus où, euh, euh, parallèle, euh, de permanent et temporaire, mais ben, il faut vous garder toujours votre, un statut valide, votre statut temporaire valide. Alors, c'est pour ça qu'il y a un processus parallèle qui qui, qui se fait euh, au travail travers. Okay, Ok, parfait. Euh, pour toi, Mathilde, euh, avant que je passe la parole à Nathalie qui en rentre plus dans les détails, est-ce que pour toi, ça a été une bonne façon d'arriver au Québec Est-ce que tu, tu conseilles les, les gens qui peuvent bénéficier de ça de le faire Comment tu vois ça euh, Moi, je trouve que le PVT, c'est vraiment euh, une magnifique opportunité. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu stressé de, de l'avoir ou pas parce que c'est une question de chance. Moi, je l'ai demandé plusieurs fois. Euh, plusieurs fois, parce que depuis que j'étais partie au Canada une première fois, j'avais déjà mon expérience et je connaissais déjà que je voulais vraiment y retourner. Euh, donc, il faudrait essayer chaque année. Je vous invite à vraiment essayer. Et c'est vraiment l'opportunité. Vous avez deux ans. Euh, donc, ceux qui souhaitent voyager auparavant peuvent voyager, euh, comprendre la culture, puis vous interroger si c'est ça que vous souhaitez dans votre chemin euh, professionnel ou personnel. Donc, euh, c'est vraiment un statut vraiment idéal où, parce qu'on est libre, en fait, euh, lorsqu'on est dépendant d'un employeur, bah, ça, on est dépendant de quelqu'un. Et ce permis-là permet une grande liberté, c'est-à-dire que si on trouve un, un métier qui nous convient pas, on a la liberté de pouvoir chercher un autre employeur. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait, surtout pour euh, démarrer. Euh, parce que des fois, on se retrouve dans un, OP, un autre pays avec des postes qui ne conviennent pas particulièrement à, à, à notre ancienneté ou au parcours qu'on a fait on est obligé d'adapter d'autres d'autres travails, donc c'est quand même une, ça laisse une grande flexibilité, et puis quand on est dépendant de quelqu'un, même si le métier ne convient pas, mais on est dépendant d'un permis avec cet employeur, euh, bah, ça peut être source de frustration et de complications. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup Mathilde pour cette, euh, ce partage d'expérience, puis tu vas, tu vas revenir avec nous tout à l'heure pour nous partager d'autres choses. Nathalie bah, euh, oui. je vais te donner euh, la parole par rapport au bah, C'est quoi les différentes façons de venir au Québec, là, on veut venir ici, là, c est, c est... comment comment on s'y prend, parce que je pense que ça intéresse énormément de gens qui nous écoutent. Hey, tu en as parlé un petit peu précédemment, Philippe, il y, a, il y a deux façons de venir, on dit au Québec, au Canada aussi, là, mais nous, aujourd'hui, on va parler surtout du Québec, là. il y a deux façons euh, pour euh, un immigrant euh, d'arriver de pouvoir rentrer euh, au, au Québec. Il y a la, la boîte temporaire, puis il y a la voie permanente. Euh, boîte temporaire, ça le dit, c'est un statut temporaire, euh, mais cette voie-là peut vous, peut vous amener à la statut, euh, au statut permanent. Alors, du côté de la voie la, la temporaire, ça, vous pouvez arriver comme visiteur. Euh, là, ça, ça ne vous amène à rien, ça ne vous amènera pas à la résidence permanente. Vous pouvez arriver euh, comme étudiant faire une demande de permis d'études, venir étudier au Québec. Ensuite, euh, à la fin de vos études, pouvoir euh, faire votre demande de, de permis de résidence permanente, si bien sûr votre programme est, est un programme désigné. Ou encore, vous venez sur un permis de travail, vous vous trouvez un employeur, euh, vous avez une bonne forme de, une firme de ressources humaines, il vous trouve un employeur euh, et puis vous, vous allez chercher un permis de travail. Au bout de 12 mois, comme Mathilde le disait, de euh, 12 mois de travail à temps plein, vous allez pouvoir aussi euh, faire, commencer votre demande de résidence permanente. ça, c'est la première façon de faire pour euh, arriver au Québec. Deuxième façon, ça peut être la voie directe permanente. Ok, vous vous demandez directement votre permanence, votre votre, votre euh, statut permanent. Euh, je, je nomme les programmes, par exemple, là, le programme s'appelle programme des travailleurs qualifiés du Québec. Euh, tout le monde a entendu parler, là, la fameuse, euh, c'est la plateforme Arima, ok. Euh, je crois qu'il y en a, y a beaucoup qui n'ont entendu parler, là. Alors vous, vous entrez votre profil, là, dans, sur une plateforme, euh, euh, profil avec euh, la profession que vous faites, vos diplômes, votre house, euh, si vous avez une famille ou pas, si vous avez voyagé. Euh, vous rentrez plein de, de, de, de facteurs et puis vous êtes, vous êtes, vous êtes alloué un pointage euh, sur euh, ce que vous allez rentrer. Et puis si le pointage est assez haut, vous allez vous faire inviter par la plateforme pour aller, euh, euh, aller plus loin vers, euh, euh, donc, soumettre votre dossier pour la résidence permanente. Alors, ça, ça, c'est. Puis c'est ce que euh, Philippe parlait tantôt. Euh, c'est très long, c'est la voie la plus longue qu'on peut avoir. On est tenu en ce moment aussi que euh, le, notre gouvernement a eu des déboires sur cette plateforme-là. Alors, euh, c'est une façon de rentrer. Euh, puis Georges, je crois que Philippe, tu, tu ouais. as rentré de cette façon-là. C'était la, la voie permanente directe, si je comprends bien. Il y a 9 ans, c'est bien ça, hein, ouais, Philippe? C'est ça. ça. Il y a 9 ans, euh, pour rentrer, il fallait, euh, il fallait compter à peu près 2 ans, à l'époque, pour arriver. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment dans des délais qui sont bien supérieurs. Et il y avait vraiment de, beaucoup de contraintes, l'âge, la, la formation et tout ça. Donc, euh, ça, ça demande, oui, ça, ça demande du temps. Ça demande de l'argent euh, et il y a une incertitude tout le temps parce que ce n'est pas parce que vous avancez dans le processus qu'il va être forcément validé. Donc, euh, c'est sûr qu'avec du recul aujourd'hui, si j'avais à le refaire, ben je, je le ferais plutôt avec un, un visa euh, temporaire. Trouver une entreprise qui vous recrute, c'est moins d'argent, c'est moins de tracas, puis vous arrivez au même résultat derrière. Donc, euh, oui, oui. Effectivement, tu as raison. Alors, euh, voici en tant que travailleur les, ben, les, les façons d'arriver au Canada, là, donc de, temporaire ou, ou façon permanente. Mm. OK. Alors, euh, OK, là, on a un projet et je pense que les gens qui, sont, qui participent aujourd'hui, c'est ça. Ils ont un projet de, par rapport au fait de venir au Québec. C'est quoi le programme? Comment tu, tu conseilles aux gens de se préparer? OK. Étape d'une demande de permis de travail. Règle numéro un, si vous voulez venir travailler au, au Canada, au Québec, euh, en majorité, sauf sur certaines conditions, ça prend un permis de travail pour travailler au Québec ou au Canada. C'est la règle numéro un, si vous entrez comme travailleur. Alors, il y a des étapes à faire pour obtenir un permis de travail. Euh, première étape, euh, Mathilde et Philippe nous en ont parlé. là. Et, et, ça vous prend un projet d'immigration. Euh, mature, hein, comme on pourrait dire, là, euh, ne décide pas de venir travailler au Québec euh, comme ça, il faut être préparé. Et je pense que euh, Philippe serait la meilleure personne pour le dire. C'est ton travail de recruter les, les gens et c'est euh, aussi ton travail de voir si c'est des candidats sérieux. Ben, euh, J'ai toujours que nous on travaille pour les deux, on travaille aussi bien pour les candidats que pour l'entreprise. Euh, et puis il faut que les deux soient satisfaites euh, par la suite et sur le long terme. Euh, trouver un emploi. Ce n'est pas facile, même dans son propre pays. Des fois, c'est un peu plus compliqué, crise économique, ou n'importe quoi. Mais, mais quand on décide de changer de pays, ce n'est pas, pas un emploi qu'on vient chercher. Moi, je, je le dis toujours, j'ai plus l'impression d'apporter aux gens une nouvelle vie qu'un qu job. Là, parce que euh, l'emploi que vous avez aujourd'hui dans votre pays d'origine, bah, vous allez peut-être trouver quelque chose qui est similaire ici. Mais c'est parce que ce qui va tout changer, c'est l'environnement, votre famille qui ne sera plus là, ou, ou bah, vos proches, en tout cas, seront, seront éloignés. Vous ne pourrez pas forcément retourner facilement chez vous parce que ça, ça demande quand même de l'argent. Euh, vous allez arriver dans une nouvelle culture, des nouvelles façons de penser. Euh, en fait, tout va changer. Là. Puis même votre job, même si vous le connaissiez bien avec de l'expérience, il va changer. Donc, euh, quand on travaille avec les, les gens, qui, qui, les entreprises et puis les candidats qu'on accompagne à venir ici, depuis plusieurs années, et souvent, les gens disent, ah, vous nous avez posé peu de questions sur les compétences techniques, mais c'est parce que ce n'est pas là le plus gros risque. Le plus gros risque, c'est de, de mal préparer son projet d'immigration et de ne pas prendre en conséquence tout ce qui va avec. Il euh, ne faut pas se mentir hein, quand on arrive dans certains pays où il fait chaud, euh, ou même en France où c'est plus, euh, on va dire, euh, tempéré. Puis là, vous arrivez dans une région qui est le Québec, avec euh, six mois d'hiver. Hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est à peu près ça. Euh, puis vous êtes pas prêt à vivre avec des moins vingt, alors c'est pas tous les jours, que vous êtes pas prêt à aller déneiger votre voiture tous les jours, que vous êtes bah, vous êtes peut-être pas prêt pour venir au Québec. Puis ça là, même si vous adorez votre métier, quel que soit votre métier, euh, vous aurez quand même toutes ces contraintes autour et puis cet environnement. Donc ça c'est important d'avoir un vrai projet de vie. Euh, préparé, mûri, réfléchi en couple. Souvent, nous, quand on accompagne des, des familles, euh, on veut parler aux deux, même si on, on recrute une personne, parce que souvent euh, l'entreprise va recruter une compétence, puis le conjoint ou la conjointe va bénéficier d'un visa ouvert. Euh, Nathalie pourra en parler après. Mais nous, on veut parler à tout le monde parce qu'il faut comprendre que ça, c'est un vrai projet de vie. Euh, nous, ce qu'on a, bah, avec le, les, le nombre d'années maintenant qu'on recrute. Euh, les gens, je suis toujours en contact avec eux, je suis content de savoir. Euh, puis il y en a qui repartent au bout de 3-4 ans, puis c'est correct, ils ont fait une belle expérience, c'est normal, la vie est faite comme ça. Mais euh, des fois, des gens disent « Ouais, mais euh, ouais, je trouve que mon, mon dossier, vous n'avez pas pris assez de temps. »« Ouais, mais si vous n'êtes pas prêt, euh, c'est un risque qui est trop important que de ne pas bien préparer son dossier parce que euh, ça vous coûtera de l'argent de déménager, ça vous coûtera de l'argent d'immigrer. Euh, » vous allez peut-être même perdre un job que vous allez en France, vous allez vendre votre maison, vous allez vous séparer de plein de choses. Ben, si votre projet n'est pas bien mature et que vous arrivez là, et puis au bout de six mois, vous commencez à déprimer, vous, votre conjointe, parce que c'est dur, parce qu'il y a l'hiver, parce qu'on est loin de la famille, on ne voit plus ses grands-parents et tout ça, ben, c'est parce que là, il y a de grandes chances que vous alliez vers un échec. Donc, euh, il faut prendre en compte tout ça. Donc, dans le projet d'immigration, c'est hyper important. Quoi. Bien dit. Très bien dit. Renseigner euh, sur les aspects, les lois la, les, les, les, euh, les lois de la vie canadienne. Nous, on est un pays démocratique ici. Euh, on adhère à plusieurs conventions au travers, le, au travers le monde. On est un pays libre. Euh, on a beaucoup de lois, euh, notamment au Québec. Alors, il faut que vous soyez aussi au courant là, euh, des lois euh, qui pourraient euh, que, dans lesquelles vous n'êtes pas euh, habitué dans vos pays. Okay, alors, se renseigner, euh, lire euh, sur les l'endroit que vous voulez immigrer, c'est très, très, très important. Autre point, s'assurer qu'on est admissible. Je parle toujours là, de candidats de permis de travail. Là. Euh, et si vous décidez de rentrer sur un, un, un programme spécifique, mais il, il faut que vous lisez sur le programme. Il, faut, il y a des critères à respecter. Euh, exemple, sur le type de profession, euh, les diplômes que vous il faut que vous ayez euh, les, votre CV, les tâches, votre expérience. Alors euh, il, il, là-dessus, il, il faut que, si vous voulez être accepté, il faut que vous correspondez aux critères du programme. Il y a, il y a un travail à faire. Souvent, euh, c'est mon métier de faire ça, d'accompagner le candidat, puis de, de, de, de, de faire en sorte que son dossier passe parce que ça ne veut pas dire que vous allez avoir un oui automatiquement si le dossier n'est pas bien monté, mais ce pourrait que vous, vous vous ayez un refus, que vous soyez déçus. Alors, euh, c'est mon rôle de faire ça en tant que consultant dans l'immigration. Santé, criminalité, Antécédents d'immigration, ça, c'est toutes des choses qu'il faut que vous regardez. Est-ce que vous avez déjà eu des refus au Canada? Vous avez fait une demande de visa, vous avez été refusé. Euh, vous avez fait une, une demande euh, en Australie, vous avez été refusé. C est, c est le, le, le Canada vérifie toutes ces choses-là. Et maintenant, avec l'information et les réseaux qu'ils ont, ils ont accès à beaucoup de données. Alors, c'est important de... de, de si vous avez eu des, des refus antérieurement, de, de le dire. Il y a des solutions qu'on peut apporter à ça. Euh, santé, on vient pas au Canada, exemple, pour, pour se faire soigner. Il faut être... Le Canada vérifie. Le Canada est responsable de la santé. Euh, donc, responsable de protéger ses, euh, ses, ses, ses, ses citoyens résidents permanents. On, on le voit, la COVID, avec tout ce qui se passe, il a fermé ses frontières. Le, le, le Canada est aussi responsable de, de, de la criminalité. Euh, les criminels les n'ont euh, pas le droit de, de, de rentrer au Canada et, et, et le Canada va faire les démarches pour ça. Les reconnaissances professionnelles. Supposons que vous êtes une infirmière ou une infirmière dans votre, infirmière dans votre pays, euh, puis, vous voulez euh, pratiquer ce métier-là ici, chez nous, alors, il faut, faut, faut vous assurer que vous pouvez. Euh, nous, on a, par exemple, on a, a l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Euh, vous devez adhérer à cet ordre-là. Euh, vous devez voir voir si euh, vos, vos diplômes euh, ils sont admissibles et s'ils vont être acceptés euh, par l'Ordre. Alors, c'est toutes les choses euh, pour faut vérifier là, avant de présenter un dossier. 4. se trouver un employeur. Alors, si vous venez sur un permis de travail, ça vous prend, euh, en général, ça vous prend euh, un employeur. Il faut vous, il faut vous trouver euh, quelqu'un qui est prêt à vous recruter, parce que de son côté, l'employeur, euh, pour vous admettre, il, il va avoir des démarches à faire de son côté aussi. Alors, ça vous prend un, un contrat d'employeur. Il y a des exceptions. Euh, lorsque Mathilde parlait de son expérience de permis vacances-travail, euh, ça, c'est une exception dans la loi. Elle n'était pas obligée d'avoir un employeur pour s'emmener au Canada. Six, euh, cinq, se procurer les bons documents. Euh, si vous dites que vous avez de l'expérience euh, euh, de cinq ans euh, en tant que soudeur, par exemple, il faut que vous le prouviez, ça vous prend des lettres d'attestation. Euh, si vous dites que vous avez étudié euh, que à l'université, alors on va vous demander vos diplômes avec vos relevés de notes. Alors, euh, ramasser vos, vos documents, c'est obligatoire. Il faut faire la, la preuve de qu'est-ce qu'on dit. Euh, faire les démarches auprès du Québec chez nous. Lorsque vous rentrez au Québec, on a, on a, on a un système d'immigration parallèle. C'est que le Québec a ses propres critères d'immigration. Il se doit d'accepter euh, le, le travailleur euh, bien avant qu'il fasse sa demande au Canada. Alors, on doit passer par le, le, le, le Québec, puis ensuite, on fait les démarches auprès du Canada. C'est pour ça que des fois, c'est un petit peu plus long que dans les autres provinces, rentrer au Québec. Parce que euh, la province de Québec euh, doit aussi euh, approuver le candidat. C'est comme ça que euh, on appelle le certificat le CAC dans le langage pour ceux qui sont, euh, sont euh, ils connaissent euh, le CAC. Mais c'est justement l'acceptation du Québec, certificat d'acceptation du Québec. Euh, c'est la, la province qui vous a accepté euh, pour venir euh, vous établir euh, au, au, au, au Québec. Alors euh, vous devez passer par le Québec avant le Canada. C'est à peu près tout. Euh, c est, c est, si je peux vous parler du délai de ça, un permis de travail, euh, ça va dépendre des, euh, de la, de, du programme auquel euh, vous allez euh, soumettre votre dossier. Alors, il y a des permis de travail qui vont être rapides. Mais quand je dis rapides, c'est des permis de travail d'un mois. Il y, a des, il y a des permis de travail que vous pouvez avoir en deux mois, en trois mois. Comme il y a des permis de travail, euh, que vous pouvez avoir euh, au, bout de, au bout de 12 mois. Ça dépend euh, du processus par lequel vous allez passer, euh, le programme que vous allez choisir. Euh, le programme va dicter le délai que ça va prendre pour obtenir votre permis de travail. Alors, il faut que parfois vous soyez très patient. Merci, Nathalie. Nathalie, une des questions qu'on a euh, reçues là, c'est euh, « Doit-on euh, avoir la connaissance du français pour obtenir un permis de travail ?» Oui, c'est une bonne question. Ma réponse, est oui et non. OK, euh, ça dépend de l'emploi que vous allez postuler. Si vous venez de façon temporaire et que vous trouvez un employeur, l'employeur, il va avoir des critères euh, en matière de, de, de, de, de, de, de, de, de qu'est-ce qu'il voudrait que le candidat euh, ait. Euh, exemple, si vous vous amenez pour euh, être euh, un infirmier, euh, préposé aux bénéficiaires dans les hôpitaux, c'est certain qu'il faut que vous que, que vous sachiez le français, parce que vous allez euh, intervenir avec des, des, des, des humains, des patients. Euh, alors, euh, si vous venez d'un pays comme la France, euh, ils vous demanderont pas des preuves de français, parce que vous avez étudié en français. Euh, si vous venez du Maroc, la Tunisie, euh, si vous avez fait vos études en français, ils vous demanderont pas la preuve de français. Par contre, si vous venez d'un pays, euh, exemple, par Mexique, et que vous voulez être infirmier au Québec, euh, il va falloir que vous passez un test de français. Il faut vous démontrer que vous savez parler le français. OK? Alors, euh, euh, euh, oui et non, la réponse, ça dépend du métier, ça dépend du pays d'où vous venez. Par contre, lorsque vous faites la demande de résidence permanente, parce que là, je vous parlais euh, d'un statut temporaire, je vous parlais de permis de travail. Lorsqu'on tombe du côté de la résidence permanente, la réponse est oui. Il faut que vous démontrez, le français, euh, et, et peu importe le, le, le, le pays de provenance, il faut que vous sachiez euh, que vous ayez une connaissance du français qui est quand même intermédiaire, à, à, à un niveau intermédiaire à élevé. Alors, la réponse est oui et non. <rire> Merci, Nathalie. Euh, autre question qu'on qu a eue là, enfin plusieurs fois d'ailleurs, c'est quoi à peu près les délais approximatifs d'une démarche pour immigrer alors, en résident, on va parler surtout de la résidence temporaire, enfin des, des visas temporaires. Euh, ça, ben, ça dépend des programmes choisis. Tantôt, on va en, on va en parler un petit peu plus loin. Euh, mais si vous, si on passe par le programme régulier, les travailleurs euh, temporaires et réguliers du Québec, euh, attendez-vous euh, entre 10 mois et 12 mois, entre le début du processus et la fin du processus. Et ça, ça va dépendre aussi de quel pays vous venez. Euh, parce que les permis de travail, euh, ils sont euh, traités euh, au bureau des visas, à l'ambassade du Canada, mais dans votre pays de résidence. Ça dépend d'où vous demandez le, le, votre votre permis. Si, si vous demeurez euh, en France, alors euh, votre permis de travail va être euh, traité à l'ambassade de Paris. Alors, si l'ambassade de Paris, ils ont beaucoup, beaucoup de demandes, euh, alors il les traitent une suite de l'autre. Il se peut que les délais soient plus élevés à Paris que si vous faites votre demande, exemple, et vous restez au Maroc. Euh, ça dépend aussi du nombre de demandes que le pays a en cours. Alors, mais mettez-vous une moyenne entre 8, 10 mois et 12 mois. Merci. Autre question qui nous est venue souvent, c'est euh, besoin d'une biométrie, pourquoi? Pourquoi la biométrie? Je vous disais tout à l'heure que le Canada est responsable là, de la sécurité euh, des citoyens canadiens et des résidents permanents. Alors, la façon qui vérifie la sécurité, euh, c'est de vous faire prendre la biométrie. La biométrie, c'est les empreintes digitales euh, et puis ça permet, euh, ça permet au Canada de voir si euh, vous avez des dossiers criminels. Euh, et puis, euh, donc, c'est pour ça que c'est obligatoire euh, pour tous les pays là, depuis à peu près deux ans. Alors, euh, on ne peut pas passer à côté de, de la biométrie euh, en ce moment. Et puis, la biométrie, euh, c'est la, la, la première euh, information qu'ils vont vous demander lorsque vous soumettez votre demande de permis de travail. La première chose que vous allez recevoir, c'est votre lettre euh, pour passer la biométrie. OK, parfait. Ensuite, et, euh, ensuite et, si, si votre biométrie, est, elle est correcte, euh, vous, vous pouvez passer au, au, aux, aux prochaines étapes. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Euh, autre question, qui, les tests médicaux, c'est obligatoire ou pas obligatoire? Qu'est-ce qu'on fait avec? Les tests médicaux vont être obligatoires pour des personnes qui viennent de, de la liste des pays désignés par le Canada. Ça, vous pouvez aller voir ça sur le, le site web. Là. Euh, alors, il y a des pays qui de, sont désignés, ils se doivent de passer des, des, des, des tests médicaux. Il y a des pays que ils euh, ne sont pas sur la liste désignée. Je, je donne vous donner La France n'est pas sur la, la, la, la liste des pays désignés. L'Afrique est sur la liste des pays désignés. Alors, euh, euh, une fois que vous avez fait votre biométrie, c'est la deuxième étape. Vous allez recevoir une lettre qui vous demande d'aller passer un test médical. Euh, puis, le test médical n'est pas pour la COVID ou pas, c'est vraiment un processus là pour détecter si euh, si vous êtes malade avant d'arriver ici. Là. Euh, aussi, si vous n'êtes pas d'un pays désigné, par exemple, je prends encore l'exemple de la France, par contre, si vous, vous, vous, vous voulez travailler dans des métiers de santé, des métiers euh, d'éducation, de, exemple, des services de garde d'enfants, euh, et vous allez devoir passer un test médical aussi. OK, parfait. Euh, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Au niveau des... Il existe plusieurs types de catégories de permis de travail. Euh, on va prendre ces, tout de suite ces deux-là. Donc, il y a euh, avec IMT et sans IMT. Euh, Est-ce que tu peux nous en donner un peu plus par rapport à, aux avantages et aux inconvénients de, de chacun des, des deux permis? Là oui, alors euh, permis avec un IMT... Euh, un IMT, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme qui, qui veut dire étude d'impact sur le marché du travail. Euh, une, une, un IMT, c'est l'étape de l'employeur. Parce que dans, dans une demande de permis de travail, il y a deux étapes. Vous avez la demande de l'employeur. Ben, lui, il, il, il doit se faire accepter, si on peut dire, en parenthèse, là, par euh, le, le Canada et le Québec. pour euh, Il doit se faire à, à, à accepter son offre, si on peut dire, son besoin de recruter par les deux paliers gouvernementaux, le Québec et le Canada. Donc, il se doit de produire un document euh, qui explique qu'il y a, qu a, qu a un problème de recrutement, qu'il a tout fait dans ses efforts pour recruter un Canadien et qui ne trouve pas de candidat euh, pour combler le poste. Alors, c'est la raison pourquoi il s'en va recruter quelqu'un à l'étranger. Alors, c'est ça une étude d'impact. Il doit convaincre le, le, le gouvernement qui a tout fait les efforts et puis et il ne trouve pas. Et puis le, le, le gouvernement lui, il va regarder son document, il va l'analyser puis il va accepter euh, l'employeur ou non. Alors, et si l'employeur est accepté en, en ce moment-là, il obtient une lettre d'étude de, de, d'impact sur le marché qui dit euh, qui est favorable. C'est ça, on appelle ça comme ça. Ça veut dire que la venue d'un travailleur étranger euh, n'a pas d'impact sur le marché du travail chez nous. Autrement dit, le, euh, ce que le gouvernement veut, veut, euh, veut voir, c'est si, si, si votre venue en tant que candidat va enlever les emplois aux Canadiens. Okay? Alors, lorsque l'employeur euh, euh, fait son, sa, sa demande d'étude d'impact, il doit prouver que ça n'enlèvera ça, ça pas les emplois euh, à des Canadiens. Alors, s'il si réussit à prouver ça, que c'est facile à prouver, euh, en ce moment-là, il obtient sa lettre d'acceptation. Une fois que la lettre d'acceptation euh, est là, c'est à ce moment-là que vous, de votre côté, euh, le candidat doit, peut faire sa demande de permis de travail. Et c'est la raison pourquoi euh, un permis de travail requérant un IMT, ben, les délais sont plus longs. OK, parce que juste le délai de, de recevoir l'étude favorable de, de, de, du marché du travail, euh, ça va entre, euh, entre le moment où on la commence puis on la finit, là, ça peut aller jusqu'à 6 sept mois. OK, donc de ce côté-là, c'est un processus quand même assez long, c'est un processus obligatoire. Euh, puis ensuite, ben là, il faut compter le délai de permis de travail aussi. Et puis votre délai de permis de travail, ça va dépendre de, de, du bureau de visa euh, d'où vous allez le faire aussi. Alors, euh, c'est je vous dirais que l'avantage euh, du permis de, de, de IMT, euh, c'est que c'est que vous avez un euh, euh, permis de travail euh, à un employeur, euh, puis vous pouvez avoir un permis de travail jusqu'à 36 mois, mais mmh. le désavantage, c'est que c'est long. Puis il faut faut qu'il faut qu'il faut, faut, faut, faut que vous aiguisez votre patience aussi. Il faut vous comprenez aussi, là, quand on rentre dans le processus, là, euh, ben, c'est pour ça que des fois que, vous dites vous avez tendance, les candidats ont tendance à, à se décourager, là. Ben, c'est, le processus étape employeur, puis ensuite étape candidat. Puis aujourd'hui, tenu avec le, le, le COVID, ben, il faut peut-être rajouter, là, encore un délai encore plus élevé. Là si on passe par ce processus-là. Par contre, c'est un processus qui continue, c'est que l'employeur peut, peut faire cette démarche-là en tout temps. Il n'y a pas, de, il n y a pas de, de, de quota. Ça aussi, c'est très positif. Euh, il n'y a pas de restriction. J'ai vu la question passer. Il n'y a pas de restriction d'âge pour ce programme-là. Alors, si vous êtes âgé, que vous soyez de 30 ans ou 50 ans, votre âge n'a pas d'importance. OK? Euh, puis, euh, c'est ouvert euh, pratiquement pour toutes les professions. La beauté, c'est pour certaines professions, pas pour toutes les professions. Vous pouvez amener votre famille avec vous et votre conjoint peut avoir accès à un permis de travail ouvert et vos enfants peuvent avoir accès à un permis d'études sur certaines conditions. C'est aussi un avantage. Euh, et puis, par ce programme-là, au bout de 12 mois, vous pouvez, euh, au bout de 12 mois de travail à temps plein, vous pouvez commencer votre démarche de résidence permanente. Merci Nathalie. Est-ce qu'il existe des sous-catégories au niveau des programmes de travailleurs étrangers temporaires? Oui, il y a une catégorie spéciale euh, qui, euh, qui entre dans cette catégorie. Euh, et puis, euh, le programme, ça s'appelle euh, le programme des talents mondiaux. Hum, C'est pratiquement les... les c'est pratiquement les mêmes avantages, mais le, le, le plus gros avantage, c'est que c'est des traitements accélérés. Alors, euh, l'étude d'impact que l'employeur doit faire, elle peut être euh, faite en deux semaines. Et puis, le permis de travail peut être fait en deux semaines. Puis, pourquoi euh, c'est si accéléré que ça? C'est parce que ça s'adresse à deux catégories euh, d'entreprises de, de, de, de, de, euh, qui ont vraiment des besoins urgents. Okay, quand on parle de, de besoins urgents, euh, je vous donne l'exemple, ça peut être des entreprises euh, novatrices là, à forte croissance, là, euh, des, des, des entreprises de recherche, des entreprises biomédicales, euh, qui euh, doivent pourvoir un poste là rapidement, ils en ont besoin tout de suite, puis on le trouve pas au Canada parce que c'est des compétences uniques, c'est des compétences spécialisées exemple euh, quelqu'un en recherche médicale je vous donne un exemple là. alors euh, ça prend des candidats avec des connaissances là approfondies des, des diplômes élevés et puis une bonne expérience c'est au moins cinq ans d'expérience euh, c'est pour ça que si les délais sont si rapides parce que c'est un besoin urgent euh, novateur l'autre catégorie c'est tout ce qui euh, touche euh, les professions de technologie de l'information et communication donc euh, il y a même une liste là, euh, admissible là, pour ça. Euh, on parle de, de, de, de, de tout ce qui est spécialiste en informatique, là, les, les architectes d'informatique, les ingénieurs, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est médias interactifs. Euh, alors, Dieu euh, tu sait, on a des belles entreprises ici euh, au Québec et puis euh, on en a besoin. Alors, euh, ces candidats-là peuvent euh, passer très vite là, de un statut de travailleur. Euh, par contre, euh, euh, Peut-être euh, un désavantage, c'est un euh, euh, critère euh, à respecter. Là. Il y a des critères euh, autant pour l'employeur que pour les candidats à, à, stricts à, à, à respecter. Euh, désavantage, peut-être pour un candidat, là j'en ai pas parlé, mais les, euh, les, les, les permis de travail euh, obtenus sur le, les, les, les programmes qu'on vient de parler, c'est des permis fermés à des employeurs. OK, alors euh, vous ne pouvez pas changer d'employeur. Euh, Tant que vous êtes sur ces euh, permis de travail-là, si vous voulez changer d'employeur, de, de, à ce moment-là, il faut que le, la démarche là, de IMT et permis de travail se refasse euh, pour le nouvel employeur. Merci, Nathalie. Euh, on va parler peut-être des, des, des possibilités de venir sans IEMT. Oui, il y a aussi... Euh, les permis de travail, il euh, y, y a des permis de travail euh, qui font partie des, des, des programmes exemptés de IMT, si on peut dire, là. Euh, alors euh, il, faut les, il, faut, il faut voir si, euh, si les candidats pourraient pas euh, pouvoir passer euh, par euh, ces programmes au lieu de passer par le programme long. Là. Euh, je, vous, je vous nomme une liste exhaustive. La beauté de ça, c'est qu'il n'y a pas d'IMT, donc on passe directement là, euh, au processus permis de travail, là, avec une offre d'employeur, bien sûr. Là. Alors, il existe euh, des accords euh, que le Canada a fait avec euh, euh, les pays de l'ALENA, le, le Chili, le Pérou, la Colombie, l'Union européenne pour certains métiers. Alors, si vous, vous, vous rentrez dans ces métiers-là, euh, ben, vous allez, allez peut-être pouvoir accéder à, là, à ce, ce permis exempté-là. Euh, on parlait tantôt de l'expérience de Mathilde là, euh, avec euh, son PVT. Euh, PVT fait partie de l'expérience inter internationale euh, du Canada, euh, qui est un programme aussi euh, du Canada avec euh, 35 pays qui y participent. Ça permet à, à des jeunes euh, jeunes travailleurs de venir travailler, de, de faire des expériences de travail, de venir s'améliorer professionnellement, euh, euh, rapidement, ils peuvent, ils peuvent rentrer rapidement. Il Et aussi, euh, j'ai vu des questions sur euh, est-ce qu'on peut se partir en affaires? Est-ce que pour les gens d'affaires qu'est-ce qu'il y a? Effectivement, il y a des permis de travail euh, qui sont exemptés de l'IMT pour des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des propriétaires exploitants. Alors, c est, c est, si vous êtes un entrepreneur, il y a peut-être euh, des. Euh, vous êtes peut-être un candidat pour ce programme-là. Il y a aussi des accords de réprocité. Si, a, si euh, une entreprise euh, a une filiale en France, euh, elle pourrait faire des échanges. là, Elle pourrait permettre à un travailleur français de venir travailler ici au Québec. Alors, ça, ça fait partie d'une de, de, de, de, de, de, exemption de l'IRT. Ensuite, euh, le, le permis de travail de votre conjoint, si vous rentrez comme travailleur euh, euh, sur le programme des travailleurs qualifiés, votre, le permis de travail de votre conjoint, qui est un, un permis ouvert, rentre dans ces, euh, ces critères-là d'exemption. Puis, pour les étudiants qui viennent étudier au Québec, vous avez aussi euh, permis pour le permis pause diplôme, qu'on appelle, là, euh, qui n'a pas besoin de faire de demande de IMT aussitôt qu'il a fini ses études, de, bien sûr au Québec. Là. Alors, les avantages de ça, c'est les délais sont beaucoup plus courts car l'étape du IMT n'est plus là. Euh, ça aussi, un pour, euh, euh, sauf pour l'expérience euh, internationale, c'est un processus continu, donc euh, les programmes sont ouverts à l'année. Euh, c'est aussi la catégorie pour se partir en affaires, si vous voulez partir en affaires euh, au Québec. Euh, des avantages, mais là, il faut vous connaître, faut vous rentrer dans les critères, alors il faut bien étudier euh, les critères d'admission et les procédures. Euh, les, les documents obligatoires sont différents d'un programme à l'autre. Euh, puis des avantages, mais on va en parler plus tard, mais l'expérience internationale Canada, mais euh, les programmes sont le programme n'est pas toujours ouvert. Moi, je vais faire un petit complément par rapport à ça. C'est sûr que les, on a souvent des gens qu'on recrute pour nos clients au Québec, euh, donc dans différents endroits. On en a recruté dernièrement, euh, en fin dernière, euh, en France. L'avantage, c'est que c'est hyper rapide. Les gens qui ont un vrai projet de vie, euh, que l'entreprise est prête, que les compétences répondent, bah, en quatre mois, ils peuvent arriver ici. Et euh, quatre mois, c'est rapide, hein, parce qu'au moment où on vous donne l'accord, que les papiers se font et autres, que Nathalie prend votre dossier en main, euh, les gens disent ce mois c'est long, mais quand on vous dit dans quatre mois, il faut que vous montiez dans un avion, il faut y avoir cl classé toutes ses affaires ou sa vie privée euh, d'un côté prêt à prendre une nouvelle vie, là, ça passe très très vite, donc euh, ça peut aller très très vite. Maintenant, c'est sûr que, comme le disait Nathalie, il y a un quota chaque année de, de, de ces permis-là. Euh, Jusque-là, c'était plutôt assez favorable. Est-ce que les, ce quota de permis va être très restreint, on n'en sait rien, mais c'est un très bon moyen, une fois qu'on a trouvé une entreprise, bon, un des critères, c'est sûr qu'il faut être qualifié, il faut avoir un métier et autres, Et puis, il faut être moins de 35 ans, hein, selon euh, la France. Mais il y a d'autres pays où c'est un, un peu plus jeune, 30 ans et autres. Mais voilà, ça, c'est vraiment des, des, des, des contrats qui vous permettent d'arriver rapidement avec votre famille euh, euh, au Québec. Alors, on va parler des, des différentes étapes par rapport à l'expérience internationale Canada. Donc, euh, ouais. Nathalie… Ben, si on revient à l'Expérience internationale Canada, moi, j'aime d'en parler parce que c'est un programme euh, que j'aime, j'adore, parce que c'est simple. Euh, quand vous rentrez dans les critères, c'est simple. Là. Alors, euh, l'Expérience interna internationale Canada, c'est une entente conclue, comme je disais tantôt, entre le Canada et euh, 35 pays autres. Euh, la liste des pays, euh, la France fait partie, euh, l'Autriche la suisse... Euh, euh, pas de pays en Afrique. J'ai pas ma liste ici à côté. Euh, beaucoup de pays d'Europe l'Allemagne, euh, la Belgique, le Chili, la Croatie, euh, l'Espagne, euh, Hong Kong, l'Irlande, euh, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas. Alors, euh, euh, euh, il faut dire que ces 35 pays-là, ils ont chacun leurs critères. Alors, c'est important là, de connaître les critères. Bon, grosso modo, Mathilde nous l'a expliqué tantôt là, comment ça fonctionnait là, c'est que le, le Canada euh, euh, euh, euh, émet des quotas, ok, sur euh, l'expérience internationale canadienne. Elle limite le nombre de, de candidats par pays. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle rouvre les bassins pendant l'année. La, le, le, le, la façon que ça fonctionne, c'est que le, le, le candidat euh, doit euh, euh, doit ouvrir son profil et puis euh, comme euh, le disait, c'est les chanceux, euh, il va, il va avoir une invitation à, à, à soumettre son dossier. Euh, c'est un processus qui est simple, c'est un processus qui est simple aussi euh, pour l'employeur là. Euh, et programme ferme lorsque les quotas sont atteints. Euh, pour parler de l'expérience, je vais vous parler des trois programmes, mais euh, un des trois programmes, euh, ça. C'est sûr qu'il y a un programme qui est plus euh, euh, populaire que d'autres. Alors, euh, souvent, c'est pas surprenant aussi de d'arriver jusqu'à la fin d'année pour avoir encore des places disponibles. Alors, euh, c'est quoi les trois catégories de permis? Euh, la première, c'est celui que Mathilde nous parlait, le permis de vacances travail. Euh, donc, ça permet à un candidat qui est jeune de, de voyager, travailler en même temps, souvent, c'est 35 ans et moins à peu près. Ça permet de travailler ouvert, ça veut dire, comme elle disait, elle a la liberté de travailler pour qui euh, elle veut. Par contre, c'est le plus populaire des trois programmes. Alors, les, ça, les invitations, euh, les profils, il y a de nombreux profils. Il y a, il y a, de, il y a trop de candidats euh, pour le nombre de quotas ouvertes. Alors, ce pas tout le monde qui va pouvoir être invité, puis ça prend de la chance. Comme Mathilde disait, donc Mathilde, c'est une personne chanceuse. Euh, le deuxième euh, qui est, qui est mon, qui est, que j'aime bien, c'est on appelle ça les jeunes professionnels. Là. Nous, on dit les jeunes pros. Là. Alors, c'est un permis de travail fermé. Un seul employeur, par contre. Là. Alors là, ça, ça, ça vous prend un employeur qui vous fait une offre. Et puis, une fois qu'il vous a fait l'offre, vous pouvez là. Euh, envoyer votre demande de permis, si vous êtes invité là, à soumettre votre dossier. Euh, donc, c'est fermé. Euh, si je prends l'exemple de la France, euh, un, un, vous allez pouvoir avoir un permis de travail de 24 mois, mais c'est le 24 mois que vous êtes lié avec euh, cet employeur-là. Euh, et puis, euh, c'est pour euh, les jeunes professionnels qui veulent venir euh, au Canada pour euh, euh, être meilleurs, vivre d'autres expériences aussi. Et puis, ça ne s'adresse pas à n'importe quelle profession, par contre. Alors, ça prend des professions euh, qui... Euh, ça va avec les diplômes habituellement. Là. Alors, si euh, vous avez euh, des études d'équivalent à des DEP, euh, DEP, c'est des diplômes d'études professionnelles chez nous, et plus, euh, vous, allez, allez, vous allez être là, Alors, euh, à, à soumettre votre dossier dans les jeunes pro. Je vous donne l'exemple. Malheureusement, je reviens avec l'exemple des préposés aux bénéficiaires. Si vous voudriez venir travailler comme préposé aux bénéficiaires au Canada, euh, euh, ce n'est pas codé pour les jeunes pros, malheureusement. Alors, il faut y aller par le processus long. Et puis, le troisième type de permis, c'est stage coop international. Et puis, Mathilde, elle connaît l'expérience. C'est comme ça qu'elle est venue la première fois au. Euh, euh, au Québec, en fond, c'est un étudiant qui est inscrit euh, à l'école euh, en France, par exemple, là, et puis qui décide, de, qui, qui, a, qui doit euh, faire une expérience professionnelle ou un stage dans une société pour pouvoir euh, euh, être diplômé. Alors, il pourrait euh, demander à un employeur au Québec euh, de, de le prendre comme stagiaire et pour faire son stage ici. Alors, euh, ça, ça pourrait être une possibilité aussi. Alors, euh, expérience internationale Canada, pour, pour les pays admissibles, euh, c est, c est, je pense que c'est la première chose à regarder avant de regarder pour les l'IAIMT. Merci Nathalie. Euh, je vois que le temps file, il est déjà 11h24. On va essayer d'aller jusqu'au bout de notre programme. Euh, première des choses, et c'est sûr que ça, ça, ça pose beaucoup de questions, d'interrogations, c'est une des questions qui revenait le plus. C'est quoi l'impact du COVID-19 aujourd'hui sur les programmes d'immigration euh, qu'est-ce qu'il en est, des demandes qui sont en cours Est-ce que les entreprises vont faire des demandes Qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui Parce que ce qu'on va vous dire aujourd'hui sera peut-être complètement différent dans trois, quatre jours, une semaine. Ça, c'est quelque chose qui, je veux dire, on le vit tous aujourd'hui, hein, on le voit même dans nos vies privées, euh, ce qu'annonce un gouvernement on revient en arrière parce que on, on découvre aussi cette maladie et puis les impacts. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au COVID-19 aujourd'hui Ouais, première chose, patience. Hein? Euh, c est, c est, vous trouviez que les délais étaient longs, euh, ça va être encore plus long, malheureusement. Là. Alors, patience. Euh, pour si, si, si, si euh, les gens ont des demandes en cours, euh, peu importe les demandes. Là, on parle des permis de travail aujourd'hui, mais peu importe les demandes. Là, euh, les demandes en cours sont traitées. Ils continuent d'être traitées. Cependant, euh, ils vont euh, donner euh, la, ils vont donner la priorité à tout ce qui est rapport aux services essentiels. Alors, exemple, vous avez une demande en, en cours pour un permis de travail euh, pour être infirmier ou pour venir travailler dans le secteur de la santé, pour venir travailler dans le secteur de l'agriculture, de l'alimentation, le transport, votre demande, elle va se traiter vite. Okay? Parce que c'est en ce moment, c'est ce qu'on a besoin euh, ici au Québec. Donc, euh, pour les nouvelles demandes, vous pouvez envoyer votre nouvelle demande, euh, parce que le, les gouvernements euh, continuent à traiter les demandes. Alors, envoyez vos demandes, euh, ils vont faire la file. S'ils sont essentiels, ils vont être traités. S'ils ne sont pas essentiels, euh, alors ils vont faire la file. Ça, ne vous fiez pas aux délais euh, qui sont inscrits dans les euh, dans les sites web. Euh, c'est certain que ça va être plus long. S'il vous manque des documents, ben, la raison pour vous dire pourquoi il vous manque les documents, c'est qu'il faut que ça soit relié au COVID. Alors, si vous envoyez une demande, une nouvelle demande, puis vous n'avez pas obtenu un document, puis vous dit alors euh, c'est pas à cause du Covid, votre demande pourrait être refusée. Ça c'est important. Parfait. Ben c'est sûr que oui, on le on sait tous, on, on se doute que si les délais étaient assez longs avant, ben c'est pas avec ça que ça va ça va ça va réduire quoi. Est-ce qu'on peut se rendre de, au Canada aujourd'hui? Euh, euh, les frontières sont fermées, hein? c'est… Oui, il euh, y a des règles pour euh, certaines personnes qui peuvent se rendre au Canada. Euh, pour les autres, c'est interdit, là, mais les exceptions, ceux qui peuvent se rendre au, au Canada, bien sûr, c'est les canadiens, les canadiens, les citoyens canadiens, ceux qui ont déjà leur résidence permanente au Canada. Les Indiens. Les Indiens, chez nous, c'est les Autochtones, en passant. Ce pas les gens de l'Inde. Euh, les euh, gens qui viennent de l'étranger, qui viennent des États-Unis, euh, qui traversent les douanes, là, euh, ils peuvent... Euh, si on arrive des États-Unis, on peut traverser les douanes, mais seulement sur des motifs essentiels, il faut que ce soit essentiel. Euh, si vous venez en tant que touriste, euh, vous allez être refusé. Euh, les gens qui viennent euh, des autres pays, autres que les États-Unis, euh, oui, euh, exemple, un travailleur étranger peut, peut rentrer euh, s'il avait déjà un permis de travail ou bien s'il avait sa lettre d'acceptation euh, de son permis de travail, mais c'est seulement pour ceux qui sont les services essentiels. Alors, si vous avez un permis de travail accepté puis vous vous emmenez, euh, si c'est pas un service essentiel, euh, mon conseil, c'est retarder euh, votre arrivée parce que euh, il se peut que vous soyez refusé, au, euh, arrivé ici au doigt. Ok, puis euh, j'irais même plus loin. De toute façon, ça se veut que vous soyez refoulé euh, euh, à l'aéroport euh, parce que il euh, y a euh, des compagnies aériennes qui appellent les bureaux des visas de votre pays en ce moment et puis qui ils se renseignent sur vous si vous allez être un travailleur étranger essentiel ou pas. Et si euh, vous n'êtes pas un travailleur essentiel, ils vont vous refouler. Euh, vous ne prendrez pas l'avion. Alors. Euh, euh, il y a aussi les membres de, de famille, les membres de famille de, de, de, de, des Canadiens et des résidents permanents qui peuvent arriver, mais sur certaines conditions. Grosso modo, qu'est-ce qu que ça veut dire? Là, si vous n'êtes pas un Canadien, un citoyen canadien, si vous n'êtes pas un résident permanent. Là, il, faut que vous arrivez, il faut que ce soit essentiel votre raison de rentrer au Canada. Grosso modo, là, la, la, la logique derrière tout ça. Les PVT, euh, s'il y en a, les, ceux qui ont déjà été acceptés, là, les, les PVT, ce qu'on appelle, là, euh, approuvés, qui avaient l'intention de rentrer là, au début de l'été, euh, ça permis de travailler ouvert, n'oubliez pas. Hein? Alors, euh, il va y avoir des bonnes raisons pour rentrer au Canada, Puis la raison, c'est les motifs essentiels. Alors, si vous si vous vous emmenez ici, vous n'avez pas d'emploi, euh, euh, vous allez être refoulés, vous allez être refusés aux douanes, ils vont vous remettre sur un avion, euh, puis ils vont partance euh, dans, de, de votre pays. Donc. Alors, euh, ils vont vous emmener seulement si vous avez un contrat euh, et puis vous avez les bons documents et vous êtes dans les services essentiels. Et il, vous, il faudra que vous prouviez que vous êtes dans les services essentiels. Visiteurs, euh, tout ce qui est AVE, ils euh, sont tous suspendus. Les demandes de visa les, de visiteurs, les délivrances d'AVE, ils sont suspendus, euh, sauf pour ceux qui ont des motifs essentiels de venir. Okay. Un motif essentiel pour être, euh, sais pas moi, euh, une, une grand-mère qui vient visiter euh, son fils, euh, qui vient prendre soin de lui parce que, euh, il est malade, puis il n'y a pas d'autre personne qui peut prendre soin de lui. Je, je, je donne un exemple là. Ça, ça, ça c'est essentiel, mais il va falloir vraiment, vraiment le trouver. Euh, alors, grosso modo, euh, des, tout ce qui est traité en ce moment euh, c'est essentiel. Tout ce qui est en rapport aux services essentiels. Les autres demandes, ils sont, ils sont, ils sont laissés de côté. Euh, ils vont les traiter lorsque tout le backlog euh, des essentiels vont être traités. OK, merci beaucoup, Nathalie. Euh, on a parlé de différentes procédures pour ce qui arrive. Euh, que faire euh, quand vous avez comment, été approuvé que votre lettre d'acceptation expire? Qu'est-ce qui se passe? Et si vous avez une, une lettre d'acceptation qui expire, écrire, euh, écrivez à IRCC, là, Immigration, là, euh, par email et demandez de la prolonger. Ils vont la prolonger. OK, parfait, merci. Euh, par rapport au programme euh, Expérience internationale, Qu'est-ce qu'il y a des choses à faire? Euh... Les rondes d'invitation sont suspendues. Euh, vous pouvez continuer à faire, à rentrer votre profil, mais il n'y a, a aucune demande qui va être traitée. Euh, si vous faites demander votre biométrie, vous êtes accepté, mais la biométrie, euh, on va en parler tantôt, mais euh, son, les biométries vont être extensionnées, vont passer de 30 jours à 90 jours pour la faire. Euh, les demandes en cours ne seront pas refusées, euh, même s'ils demandent des documents. OK, vos demandes ne seront pas refusées, même s'il si manque des documents. Il euh, s'agit juste de prouver que c'est à cause du COVID que vos documents sont manquants. Euh, la lettre d'introduction, on en a parlé, euh, ça peut être, euh, à, à, euh, vous pouvez la prolonger en écrivant. Biométrie, euh, les centres de traitement de biométrie sont tous fermés au travers le monde. Et on va avoir des directives plus claires qui vont s'en venir. Euh, puis la période est extensionnée euh, de 30 jours à 90 jours, le délai pour, pour aller chercher pour aller par la pyropétrie. Et si dans 90 jours, les, la, les bureaux sont encore fermés, ils vont encore extensionner euh, les délais. Test médical, euh, COVID ou pas, euh, ça dépend des pays d'où vous venez. Un pays désigné, vous faites un test médical, un pays non désigné, vous n'en faites pas, sauf si vous travaillez dans le secteur de la santé ou avec les enfants ou euh, euh, des soins, euh, tout ce qui requiert soins et éducation. Euh, Nathalie, merci beaucoup. Il est 11h32, on avait dit qu'on terminerait à 11h30, donc on est dans les temps. Euh, je tiens à remercier Mathilde pour son partage et puis euh, son expertise. Euh, merci aussi beaucoup à toi, Nathalie, pour euh, tout ce que tu euh, nous as partagé aujourd'hui. On est, C'est sûr qu'on est passé assez rapidement sur plein de projets, mais on voulait vraiment vous donner maximum d'informations dans un minimum de temps. Euh, il y a d'autres capsules qui vont être faites comme ça, euh, qui seront peut-être un peu plus courtes, d'une demi-heure, avec des sujets euh, bien particuliers à chaque fois, toujours dans le processus d'immigration. Donc, on va, on va vraiment prendre euh, étape par étape, c'est-à-dire globalement, je veux venir ici, comment je trouve un employeur, une fois que j'ai trouvé un employeur, euh, comment je mets mes démarches pour euh, valider que ma candidature va être retenue et autres, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée. Euh, C'est quoi les avantages de faire affaire avec un, un recruteur C'est quoi les avantages de faire affaire avec une consultante en immigration euh, Ou aller chercher des, des expériences On a vu ça dans la, dans la conférence d'aujourd'hui. Il y a plein de façons de faire, mais des fois, se faire accompagner, ça permet justement de gagner des étapes. Euh, puis une chose qu'il faut pas oublier puis moi je, je suis très à l'aise de le dire euh, c'est que souvent euh, les employeurs du québec et puis c'est pas qu'au québec parce que j'ai travaillé dans d'autres pays avant euh, quand ils reçoivent le cv d'un candidat même s'il est super bon mais qui est d'une autre région du monde ben ils ne donnent pas suite parce qu'ils savent pas comment faire puis c'est pas qu'ils sont pas intéressés c'est qu'ils savent pas comment faire aujourd'hui vous allez voir n'importe quelle entreprise au québec vous le dites, je, je sais pas moi j'ai une infirmière ou j'ai un soudeur qui veut venir dit je suis intéressé je sais pas comment faire donc c'est pour ça qu'ils font souvent affaire avec des, des intermédiaires soit des recruteurs et puis des consultantes en immigration, juste pour se faire accompagner parce que, euh, une entreprise qui n'a jamais fait de recrutement à l'international, quand vous lui expliquez toutes les démarches qu'elle a à faire, la première de ces choses, c'est de se dire bah « non, je ne le ferai pas, c'est trop complexe, c'est trop compliqué ». Donc, il faut, que les, il faut comprendre que si les entreprises font affaire avec des intermédiaires, c'est parce qu'elles veulent se faciliter la tâche et donc si ça leur facilite la tâche, ça doit aussi vous faciliter la tâche par rapport à ça important aussi de, de dire euh, non, non vous n'avez pas de frais en tant que candidat euh, quand vous venez ici à part des frais administratifs mais là c'est pas nous qui déterminons c'est le gouvernement canadien mais vous n'avez pas de frais par rapport à ça c'est souvent soutenu par les, les, les entreprises directement qui recrutent euh, les personnes donc voilà donc j'espère que cette conférence vous a ouvert euh, les enfin, l'esprit mais les, les idées sur euh, et donner plus d'informations sur l'immigration si vous êtes intéressé, suivez-nous sur nos pages. Là, on a deux, deux pages Facebook et on va euh, repartager cette, cette conférence-là. Mais sachez qu'on va vous donner aussi les dates des prochains euh, ateliers sur lesquels on va, on va intervenir. Puis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous les envoyer avant. Euh, ça nous permet de les préparer et puis d'y répondre pendant ces, ces conférences. Donc, on vous remercie beaucoup. On... Merci de votre participation. Et puis, peut-être qu'un jour, on aura la chance de travailler avec vous de vous voir au, au Québec. Donc, euh, Bonne fin de journée pour certains, bonne journée pour d'autres, et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, madame. Bonne, bonne journée, merci beaucoup.